Parce que moi-même, tu peux voir ce qu'il a vu. Ok, il n'y a pas de problème. Suivez-moi. Ok. Oui, moi, vois. bon, bonjour, voisin. Bonjour, voisine. En fait, j'ai un petit souci, quoi. Oui. Et il y a mon frère qui est venu chez moi. Il ne voit pas. pas. Il ne voit pas. Ah. Il ne voit pas. Il ne voit pas. Du mieux, on le laisser ici et aller au boulot et revenir le soir. D'accord. Il peut rester avec vous. Il n'y a pas de problème. Pas de souci, il ne voit pas. Je il ne voit pas. Il ne voit pas. Assez-toi ici. Juste-moi. je moi Moi-même, tu veux vite revenir. D'accord? Et ici, j'ai fait. Il n'y a pas de problème. Tu vas te donner un mot. Elle va te donner un mot. Vas-y. Je vais vite revenir. Pardon. Ne t'attends pas. Je ne vais pas t'attendre. dis. Je veux revenir vite, d'accord? D'accord, Pour frère. Sois sage, d'accord? D'accord. Apportez-moi quelque chose. Oui. Tu veux y'aou, non? Non, d'accord? D'accord. Je vais vite me toucher pour te faire quelque chose à manger. Ok D'accord. Okay. Okay. Regardez pas. Non, je vais. Yay yeah! Yay yeah! Yay yeah! Yay yeah! yeah! ah! Tonton vous allez quoi Non, je voulais prendre de l'eau à boire. Ah! J'ai soif. Fais ma m'appeler, non Non, je voulais voir si. C'est à pour nous. Okay. ok, attendez, je vais vous apporter oui. de l'eau. J'ai soif. Eh. Ah, vraiment. Oh. La chambre de célibataire. C'est ça? Oui. J'avais 2000 francs dans ma poche. C'est mes 2000 francs. Ok. Oui. Oui. C'est 2000 francs que moi j'avais. Ça, c'est 1000 francs. Eh? Tu m'avais dit tout à l'heure que tu ne voyais pas que c'est 2000 francs j'avais. Si eh? c'est 1000 francs. Ok, allez les chercher. Allez chercher les 2000. Ah! <rire> Alors que tu ne vois pas nous. Hein? Eh? Dans certains mois, tu as servi dans la douche. La... Eh? Sort, eh? sort, sort, sort, sors, sors. Sors de chez nous, Adam, on ne fait rien. Eh, ça c'est quoi? Eh, imbécile. C'est quoi? Elle est, elle est sortie. Elle est dedans. Elle vient de Belgique. Elle m'a envoyé. Elle m'a chuté au dehors. Mais tu l'as fait quoi Je ne sais pas. Voisine. Oui. Voisine, tu es là Oui, je suis là, voisine. Mais. Il t'a fait quoi Il fort, a fait petit feu. voix. Oui. J'étais à la douche tout à l'heure. Il est venu me servir. Ce moi? oui. Donc, c'est moi. Je l'ai envoyé envoyé chez moi. Donc, il a, il, a, il a tout vu maintenant. Il a tout vu. Oui. Il a tout vu. Oui.